Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous parler de l'altimètre. Comme vous le savez, depuis l'iPhone 6, 6 Plus, donc 6S, 6S Plus et 7, 7 Plus, vous avez un altimètre dans votre téléphone. Alors en fait pas tout à fait depuis puisqu'il y a également l'iPhone SE qui est sorti et qui euh, apparemment euh, n'en est pas doté puisque lorsque j'ai essayé de faire tourner euh, l'exercice il n'a tourné ni sur mon 5C euh, de travail ni sur un SE qui me sert pour euh, tourner euh, ses vidéos et donc il a fallu que je me rabatte sur euh, mon téléphone personnel. Euh, c'est géré par une classe qui s'appelle CM Altimeter, CM pour Core Motion, et euh, l'objectif c'est de vous permettre de récupérer l'altitude relative et la pression courante. Les principes de fonctionnement sont classiques, vous allez créer la classe, soit la manière d'objectif C, soit la manière de Swift, et vous avez aussi une méthode de classe pour vérifier l'existence de l'altimètre. Is relative altitude available. Donc vous avez intérêt, vu le faible nombre d'appareils qui disposent de cette fonctionnalité, à vérifier la fonction. En particulier, elle n'existe pas sur grand terminal. Ensuite, vous démarrez la capture. Donc vous avez une méthode de démarrage. Ça se passe un petit peu comme pour ce qui est des autres dispositifs, gyroscope, etc., etc., sur le terminal. Vous avez ici donc start relative altitude update to queue with handler. Ça c'est en objectif C et la méthode en Swift. Euh, et euh, vous, récupérez, vous transmettez un CM Altitude Angler qui donc doit avoir, doit recevoir deux paramètres, un CM Altitude Data et un s Error et qui n'a pas de valeur de retour. Bien évidemment en Swift ce sont des Optionals et en Objective C vous pouvez avoir des nil. Voilà c'est à peu près clair. Et puis pour arrêter la capture et eh bien vous avez similairement à ce qui se passait avec les euh, gyroscopes et compagnie vous avez une méthode stop relative altitude update qui ce là a le même nom en Swift et en Objective-C. Alors un point important la pression s'exprime en kilopascal et l'altitude se relève en mètres. Regardons donc comment fonctionne cette application. Donc c'est extrêmement simple. Ici je fais démarrer. Et puis, je récupère une altitude relative. Donc, en théorie, si euh, je change euh, l'altitude, eh bien, je devrais avoir effectivement euh, des variations. Vous voyez qu'effectivement, là, euh, j'ai une petite diminution. Là, ici, j'ai une petite augmentation. Bon, c'est normal qu'elle soit euh, de l'ordre de la dizaine de centimètres, euh, vu euh, les altitudes que j'utilise. Voilà. Et puis, si je tape sur arrêter, eh bien, tout s'arrête. Donc l'application va avoir un vue contrôleur qui construit une ma vue et l'intégralité des choses sont dans ma vue. Donc regardons rapidement euh, cette classe. Donc vous avez ici un UI label, un bouton et puis un CM Altimeter que vous avez construit. On surcharge le init, c'est extrêmement classique hein. vous avez ici l'établissement d'un fond donc pas vraiment euh, de grandes surprises. ici vous faites par contre le test de euh, l'existence de l'altimètre si l'altimètre n'existe pas et eh bien vous mettez un message ad hoc euh, si l'altimètre existe et eh bien vous installez le bouton vous associez une méthode au bouton l'idée étant que tout soit prêt pour la capture des informations relatives à l'altitude et à la pression ça c'est le positionné classique ça c'est le deuxième init qui requis, mais qui n'a pas été changé par rapport à fonction. par défaut. De toute façon il n'est pas appelé puisque sinon ça planterait l'application. Ici c'est euh, la méthode positionnée et puis ici c'est la méthode qui est invoquée lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc soit le bouton vaut arrêter et dans ce cas là on va faire un stop relatif à titre d'update et puis on ne met rien au niveau du label. Soit ça ne vaut pas arrêter dans ce cas là on dit que le bouton veut arrêter là on a dit que le bouton voulait valait démarrer et ici eh bien on lance euh, la euh, mise à jour euh, des données relatives à l'altitude et à la pression. Et là en fait c'est intéressant parce que par rapport à la séquence où je vous ai donné un exemple sur CM Motion Manager, on avait utilisé la technique numéro 2 qui était la technique où on avait un S-timer et où on récupérait explicitement les informations à partir d'une référence sur le CM Motion Manager là eh bien on va utiliser l'équivalent de la technique numéro 1 puisque ici vous voyez je transmets comme handler la fonction est magie, la fonction est magie vous la voyez ici, elle récupère un jeu de données et une erreur les deux en optional et du coup effectivement et eh bien euh, ici je me contente d'afficher données. D'ailleurs je réalise que je suis un petit peu violent et non volant euh, parce que j'aurais dû honnêtement vérifier que euh, par exemple erreur valait bien nil et sinon afficher le message d'erreur correspondant. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne mais cette mécanique là elle est importante et euh, voilà c'est comme ça que l'on fonctionne. Ben, en guise de conclusion on voit que ça n'est vraiment pas compliqué mais attention cela requiert un iPhone 6 6+, 6S, 6S+, 6, plus, 7, 7+, plus, et pas un iPhone SE. Et j'ai essayé de le faire fonctionner sur les iPads, ça ne marche pas, en tout cas pas sur l'iPad Pro 9.5 qui est a priori le dernier euh, qui est sorti. Et donc je pense que ces dispositifs-là ne sont présents que sur les téléphones. Euh, cela dit euh, l'usage à mon avis à terme pourrait euh, se généraliser en hein, particulier c'est pratique d'avoir des informations sur la pression et donc potentiellement l'altitude c'est un peu plus compliqué l'altitude. Il y a d'autres applications qui vous donnent l'altitude en s'appuyant sur la géolocalisation avec un service web qui en fonction de la position des coordonnées GPS ben, vous donne l'altitude à laquelle vous êtes censé vous trouver. Mais bien évidemment vous voyez que euh, c'est un, un, un pis-aller. si vous êtes sur euh, une tour euh, à un endroit donné, il va vous donner l'altitude au sol et pas l'altitude au sommet de la tour. Voilà, bon. Donc euh, euh, pensez-y, ça peut être quelque chose d'intéressant pour enrichir vos applications. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.